Mareva a assisté à la fête de la musique en juin dernier. Elle a écouté les musiciens ambulants. Elle a dansé dans la rue. Elle a fait le tour de Paris à pied. Elle a mangé une crêpe au Nutella. Elle l'a beaucoup aimé. Elle a passé une journée incroyable.